D'abord un constat, euh, nous sommes face à deux crises qui sont les crises économiques, les crises écologiques qui engendrent effectivement pas mal d'inégalités, de peurs, l'émigration, des guerres, la destruction aussi de la biodiversité. Donc l'idée de transition est un concept euh, intéressant et un enjeu très fort quand on veut élaborer une politique euh, avec une vision de la société dans laquelle on, nous souhaitons tous bien vivre. Euh, nous sommes aussi entrés dans deux phases de transition, la transition écologique et la transition numérique. Cette dernière est parée de beaucoup de bienfaits. On a l'impression que c'est quelque chose qui est vraiment dans le progrès avec un grand P. Euh, et le marketing fait tout pour que ça apparaisse comme ça. On parle de beaucoup d'objets intelligents. On parle aussi pas mal de smart cities, de cloud, de dématérialisation, de mise à disposition de gigantesques euh, euh, gisements de données. Mais derrière, euh, cela masque aussi tout ce qui est profit pour euh, les multinationales qui sont euh, sur, le, sur ce marché, qui n'ont d'autres objectifs que de rendre les clients que nous sommes captifs de leur société, de leurs produits et de leurs services, voire complètement addicts à ces nouvelles technologies. Tout cela s'est aussi euh, mis à la sauce écologique, pour bien ce qu'on appelle le greenwashing, pour nous faire croire que nous agissons bien quand nous utilisons, quand nous achetons ces nouvelles technologies. En fait, il nous faut bien comprendre, que, euh, bien prendre conscience aussi que de l'orthogonalité qu'il y a entre la transition écologique et la transition numérique. Et derrière, une fois qu'on en a pris conscience, mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour les faire converger le plus possible. En effet, toutes ces technologies du numérique sont extrêmement énergivores. Elles sont aussi dévoreuses de métaux précieux et des terres rares. Elles sont à l'origine de nouvelles inégalités et creusent aussi celles qui existent. Sans oublier qu'il nous faut être extrêmement vigilants sur les aspects de traitement des données personnelles qui sont euh, en référence du Big Data notamment. Elles nous apportent aussi beaucoup, et il ne faut pas l'oublier, dans tous les domaines et sont de réelles sources de mieux-être. Pour assurer la convergence de ces deux transitions, comme je le proposais tout à l'heure, nous, écologistes, nous avons des propositions à faire euh, au niveau de euh, l'Assemblée nationale. Nous proposerons notamment la mise en place de structures, euh, de réflexion sur le développement, sur l'usage du numérique. Comme nous le montrent les citoyens qui luttent contre les projets d'exploration et d'extraction minière au centre-Bretagne, nous voulons favoriser absolument le développement de filières de recyclage de, des matériaux qui sont utilisés dans ces produits technologiques. Nous voulons aussi favoriser l'investissement dans des entreprises qui prendront en compte lors de la fabrication de produits ou dans la mise en place de services, qui prendront en compte les impacts environnementaux. Et pour mesurer ces impacts environnementaux, nous aurons besoin de favoriser aussi des organismes indépendants dans la recherche de la mesure de ces impacts sur l'environnement. Enfin, nous voulons inscrire l'usage du numérique, y compris dans ses dimensions éthiques, dans l'école, comme dans la formation professionnelle, afin que les citoyens que nous sommes aient pleine conscience des produits et des services qu'ils achètent, de leur impact écologique aussi bien que sociétal. Pour que ces propositions puissent exister, nous avons besoin de votre voix. Alors n'hésitez plus, votez pour vous, votez pour nous